Bien le bonjour, alors je sais que c'est pas flagrant flagrant derrière moi, mais euh, bah aujourd'hui normalement il devait faire beau, et juste les nuages sont arrivés avec 2-3 heures d'avance, hein, les, les malpolis, et j'espère que vous allez pouvoir m'entendre parce que ça vente pas mal, vraiment pas mal du tout, alors j'ai caché le micro sous la veste, hein, mais j'espère que vous allez quand même pouvoir m'entendre. Bref, euh, j'avais prévu de faire mon premier top de l'année et j'en profiter pour faire un vlog que je repousse depuis bien trop longtemps. Alors ça ne va pas parler de météo locale ni de randonnée, hein, puisque ce c'est pas du tout le sujet que je voulais aborder. Le sujet que je voulais aborder c'était Aurore Alp. Alors qu'est-ce que c'est Aurore Alpes, Alors, -ce Aurore -Alpes euh, Certains d'entre vous l'ont certainement vu passer déjà sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un, un festival d'astronomie et euh, de l'espace et euh, très orienté science. Euh, à ma connaissance, c'est le, le premier en France, et il va avoir sa première édition le dernier week-end de septembre à Grenoble. Donc c'est un groupe de grenoblois qui organise ça, euh, ça, fait, euh, ça fait un moment qu'ils bossent dessus, ils m'avaient contacté dans les tout premiers, euh, au tout début de l'idée, pour savoir si j'étais intéressé, et pour les soutenir autant que je pouvais. Inutile de vous dire que... Euh, Bon, malheureusement, je n'ai pas pu contribuer beaucoup, mais oui, euh, carrément, euh, c'est le genre de truc qui m'intéressait et, euh, et que je, je veux soutenir euh, autant que possible. Et c'est du coup pour ça que je voulais faire ce vlog, parce que donc, le, le festival va avoir lieu, hein, ça c'est sûr, mais euh, ils font une campagne de crowdfunding et là ils sont vraiment sur la toute fin de la campagne de crowdfunding pour, euh, bah, pour améliorer le festival, avoir de meilleures animations, avoir euh, pouvoir inviter plus d'intervenants. Euh, donc voilà tout ça, et euh, ils en sont, alors on est le 3 juillet aujourd'hui, j'ai vérifié euh, il y a donc, 3 jours, euh, si mes souvenirs sont bons, ils en sont à 6 jours restants pour le crowdfunding, et ils sont très très loin, de... très, très loin du but qui s'était fixé. Du coup c'est pour ça que je voulais faire ce vlog, ça fait un moment que je voulais le faire, et malheureusement j'ai pas eu le temps. Euh, mais voilà, pour les aider autant que possible, donc n'hésitez pas à faire, à faire tourner l'info, à partager l'info, je vais vous mettre dans la description hein, le lien vers le Kiss Kiss Bank, Bank, vers leur Twitter, vers leur site web. Donc n'hésitez pas à faire tourner l'info et, euh, et si vous pouvez bah, participer autant que possible euh, euh, à ce crowdfunding parce que vraiment c'est une initiative que je trouve excellente. En plus euh, avec la recrudescence euh, des, des anti-sciences, euh, des complotistes, etc. Je pense que c'est très très important d'avoir ce genre de festival. Donc, euh, donc voilà. Alors en ce qui me concerne, je ne sais pas du tout encore si, euh, si je pourrais participer euh, que ce soit en tant qu'intervenant qu ou en tant que spectateur, euh, intervenant, hein, soyons honnêtes, je suis une toute petite chaîne, je ne peux pas drainer beaucoup de personnes, euh, je viens de très loin, je comprendrais tout à fait si les organisateurs ne sont pas prêts à me défrayer ou m'inviter euh, pour ce genre de raisons. j'aimerais énormément y participer ça ne fait pas de doute, mais, euh, mais je, suis aussi, euh, je suis aussi très réaliste sur ce genre de trucs. Faire venir quelqu'un du nord de la Norvège, ça coûte. Bref, euh, dans tous les cas, si, si je ne suis pas invité, je, je vais faire de mon mieux pour essayer d'y être en tant que spectateur. Parce que, bah parce que je pense que c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager autant que possible. Et euh, puis ça m'intéresse, hein, tout simplement, évidemment. Une convention astro, euh, vous imaginez bien que ça m'intéresse donc voilà, euh, comme d'habitude, hein, c'était un vlog complètement foutraque, en plus euh, mon appareil photo est tombé en rade de batterie. Donc là, je filme au téléphone, je sais pas du tout quelle va être la qualité de ce truc, mais bon, vous avez l'habitude. Et pour terminer, bah, je vais vous laisser euh, avec les paysages. Je crois que vous aviez un peu chaud hein, ces derniers temps en France. On a encore de la neige Bon, ça fond très vite là, hein. c'est vraiment les derniers nevés, mais euh, on a encore de la neige. Bon allez, sur ce, moi je vous souhaite euh, une bonne nuit, je vous dis à la prochaine, et je vous laisse admirer les paysages. Ciao